L'histoire de ce spectacle, ça raconte. Une nuit, dans un théâtre, un jeune afghan est engagé comme gardien de nuit. Et cette fameuse nuit où il fait très très froid dehors, va arriver l'Afghanistan. C'est-à-dire, va arriver un groupe de jeunes afghans qui débarquent, gardent l'Est et qui ne savent absolument pas où, où dormir, où passer la nuit. Et ils vont suivre quelqu'un qui vient se rendre au théâtre, ils vont le suivre la nuit en douce et demander l'asile, demander l'hébergement, l'asile pour une nuit. Et le plateau théâtre, la maison théâtre, va devenir un lieu tout ressurgit comme ça où leur, leurs histoires leurs souvenirs leurs cauchemars leurs fantasmes au cours d'une nuit le théâtre je dirais les fantômes du théâtre le fantôme et les, les fantômes et l'énergie du théâtre comme ça tout d'un coup leur permet dans des moments de, de repos de faire ressurgir comme ça des, des, des souvenirs émotionnels ah voilà. ah J'ai commencé avec eux, je les ai rencontrés après qu'Ariane et le Théâtre du Soleil soient allés en Afghanistan, à Kaboul, en 2005, c'est ça, hein en juillet 2005. Mmh. Ariane est partie faire un stage à Kaboul avec presque tous les comédiens du Théâtre du Soleil, quelques techniciens, costumières, et elle a fait un stage de 15 jours. Suite à ce stage, un groupe a décidé de se réunir et de continuer dans, dans les Trace du Théâtre du Soleil, donc le Théâtre aftab qui veut dire soleil en persan. Et ils ont décidé de monter leur propre compagnie en demandant à Ariane et le Théâtre du Soleil de continuer à les, à les suivre, à leur apprendre la, le, le travail, le métier, le, le travail d'acteur. Et, et Ariane a dit d'accord. Donc Ariane et re, ils sont revenus, le Théâtre du Soleil est revenu. Et on s'est croisés, elle me dit, tu sais, tu n'étais pas avec nous sur ce stage à Kaboul qui était absolument extraordinaire mais il y a un groupe qui a décidé de continuer de créer leur propre troupe. Et on va les aider. Et on va tout faire pour les faire venir à Paris. Je veux que tu les rencontres. Et je voudrais beaucoup que tu les fasses travailler vraiment sur la formation de l'acteur. cristal, morphine, Moi j'ai vécu en fait pendant la guerre euh, mes parents de 30 ans de leur vie on a laissé comme ça on est parti on est, on est parti de Kaboul parce que c'était euh, la question de mort et vivant si on est resté là-bas on était mort et euh, on est parti dans une autre ville et quand je vois ce, ce genre-là, euh, euh, je vois les images dans la télé, tout ça, c'est vrai parce que c'est euh, un grand risque qu'ils ont pris de passer euh, tout ce chômage jusqu'à arriver jusqu'ici. Et euh, les Afghans aussi, ils, ils partent aujourd'hui. Parce qu'en Afghanistan, il n'y a pas de travail. Un jour par jour, la guerre, ça commence, ça reprend en fait. La guerre froide entre euh, la Russie et les États-Unis, d'une manière euh, qu'on dit. Les Daesh aussi, ils sont là-bas, sur place. Et de l'autre côté, euh, euh, j'ai vu dans le journal que les Allemands ils disent qu'il faut que les Afghans ils partent de, de, euh, de Allemands. Il ne faut pas qu'ils restent ici. Et alors, si on part d'ici, à Kaboul, qu'est-ce qu'il y a